Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog que j'avais très très envie de vous faire parce qu'aujourd'hui je vous emmène avec moi à Disney Springs, c'est le fameux Disney Village de Walt Disney World qui est très très grand et je voulais que vous puissiez vous rendre compte avec moi de la taille de ce complexe parce que vous allez voir que c'est vraiment une destination à part entière. Il est 14h pour ce vlog, je vous prends assez tard aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai passé la matinée à Typhoon Lagoon, donc c'est officiel, je peux enfin dire que j'ai fait tous les parcs de Walt Disney World puisqu'il n'était pas ouvert la première fois que j'ai j'y avais été. Alors Diffune Lagoon c'est un parc aquatique euh, qui est l'exact opposé en fait de euh, Blizzard Beach puisque c'est un parc euh, qui est vraiment plus sur les Caraïbes tout ça. Euh, j'ai pas fait énormément de choses puisque euh, bah, les tococons, tout ça ne m'intéresse pas trop. Euh, J'en ai profité pour aller sauter dans <rire> pour aller sauter dans les vagues puisque c'est quelque chose que j'adore faire et là elles sont très très fortes, elles arrachent franchement. Et j'ai également fait un tour de bouée euh, qui fait le tour du, coup, du, du parc le en fait donc on en fait très très vite le tour mais j'allais pas vous emmener avec moi pour la simple et bonne raison que je suis toute seule et que je ne voyais pas laisser mes affaires sans surveillance alors que je suis toute seule et on sait jamais ce qui peut se passer avec la caméra donc voilà mais cette fois-ci je suis de retour, j'ai hâte de vous partager cette nouvelle aventure. Nous voici donc à l'entrée de Disney Springs comme vous pouvez le voir il y a des bannières de la run Disney puisque c'est le marathon Star Wars en ce moment et maintenant je vous emmène à l'intérieur, voir un petit peu comment est-ce que ça se présente. Croyez-moi vous n'êtes pas prêts. Euh, ok, alors ça ressemble pas du tout à mes souvenirs. Du coup j'ai l'impression qu'ils ont tout refait en fait, parce que là je ne reconnais rien. Ça commence bien puis là surtout il n'y a pas de boutique Disney en fait. Pour l'instant on dirait surtout un, un espèce d'esprit de la Vallée Village je reconnais pas du tout. Il y avait vraiment pas ça la première fois que j'étais venue en fait. Du coup, ça a fait vraiment bizarre. Et je sais pas du tout vers où elle est. Je découvre en même temps que vous moi. Ça y est, là on a enfin les premières boutiques Disney. Donc je vais commencer par le Disney Corner, que je n'ai jamais fait pour le fond. Wow. La boutique est très belle, on dirait un peu un Disney Store. J'adore Regardez-moi comme c'est joli Il y a beaucoup de merchandising Stitch dans les boutiques Disney en ce moment. Je sais pas trop pourquoi. Ça a l'air d'être la grande tendance. Regardez, il y en a encore plein par ici. Moi oh, j'aime beaucoup celui-là de t-shirt, il est jaune. Moi ouais, c'est vraiment un Disney Store géant en fait. de trop mignon Là, on a un espace plus princesse, en fait. J'ai entendu dire qu'au Uniqlo de Walt Disney World, il y avait des produits exclusifs dans la boutique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ça ensemble, voir un petit peu ce que ça donne, s'il y a vraiment des t-shirts particuliers ici ou pas du tout pour l'instant ça fait plus boutique normale pas très Disney bah là je suis arrivée au rayon Disney donc il y a toute la collection Fantasia mais celle-ci est distribuée en France je vais voir du coup s'il y a d'autres modèles disponibles donc là on a tous les produits qui sont aussi vendus chez nous normalement il y a peut-être un peu plus de choix mais dans l'ensemble ça a l'air d'être à peu près la même chose hein. Il ben, bah, y avait bien du Disney dans la boutique Uniclou maintenant. J'ai pas l'impression que c'était vraiment des produits exclusifs. En tout cas, j'ai craqué sur rien de vraiment particulier. Allons voir si jamais euh, je fonds sur d'autres boutiques. Alors, ça de mémoire, c'est juste la plus grosse boutique de Disney Springs, le World of Disney d'ici. Donc, je vais vérifier ça. Normalement, c'est censé être une très, très, très, très, très grande boutique, mais genre rien de comparable avec la France quoi. Donc, ça, c'est juste la première salle. Déjà énorme. <rire> ce genre de t-shirt est très à la mode en ce moment. On en voit vraiment partout, partout, partout dans le parc. J'aime bien celle-ci, ça fait un peu une robe. Ça en ce moment c'est ce qui fait rêver toutes les influenceuses sur Instagram. Donc ce sweat là avec ces oreilles-ci. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait rêver. Moi j'aime bien la couleur mais bon alors, entre le fait que ce soit mini et ça, j'avoue que je suis pas sur le point de craquer non donc... plus. J'adore. Regardez-moi cette thématisation. Thème de Pinocchio. Donc là on est dans une deuxième salle. Avec là encore des produits euh, plus mode. Et après il y a toute la partie des jouets derrière. Donc troisième salle avec tout ce qui est jouets et peluches. C'est assez impressionnant quand même. Comme vous pouvez le voir il y en a vraiment beaucoup. Dont certaines qu'on peut retrouver chez nous. Hein, coucou Là on est dans la partie bouffe, donc là encore il y en a énormément et là on a un espace oreille avec du coup toutes les oreilles dispo sur le parc en ce moment. <musique> là il y a de très jolis snow gloves que j'avais jamais vu nulle part, j'aime beaucoup celle de Phantom Manor juste ici. également dans cette salle il faut savoir également qu'il existe des produits pour animaux de ce style là <rire> c'est quand même vachement marrant donc dans cette salle on a encore et encore de la nourriture beaucoup de sucre principalement hein. Et donc là nous voici revenus sur l'espace principal sur la boutique Lego, l'incontournable des Disney Village. Regardez-moi la taille de cette statue. Voilà l'intérieur de la boutique. C'est plus spacieux que chez nous. Là on a toute une partie Star Wars. un petit peu déçu de la boutique Lego je trouve que la nôtre est mieux thématisée avec ses belles mosaïques là il n'y a pas grand chose et puis surtout il n'y a pas que du merchandising Disney j'aurais pensé qu'il y en aurait plus que ça et en fait euh, pas grand chose hein. la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à retrouver à peu près mes repères en fait j'étais arrivée par là la première fois alors que là je suis arrivée en plein milieu du parc Donc du coup, on a la moitié euh, à faire encore de l'oscodé. côté. Là, on a quelque chose d'assez unique puisqu'il s'agit du Rainforest Café mais en version dinosaure, donc T-Rex. On va pas pouvoir aller y manger, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la boutique à l'intérieur. J'adore le t-shirt, il est beaucoup trop drôle du système solaire et tout et ce que j'aime également beaucoup aussi dans cette boutique c'est le fait qu'il y ait un bulle de verre spécial dinosaure en fait alors bulle de verre si vous connaissez pas le principe c'est le fait de faire votre propre peluche donc il y a une boutique spéciale Disney et il y a la boutique spéciale des dinosaures et je trouve que c'est génial pour les enfants qui aiment ça les dinosaures ou même les grands enfants hein, les adultes regardez moi tout ce choix et après du coup bah vous avez tout ce qui est euh... Субтитры partie du disney springs là on va essayer de se diriger vers le fond pour ensuite aller de l'autre côté et alors l'espèce de bateau que vous voyez ici c'est un restaurant en fait ouais. En fait, ça c'est un truc que j'ai vu qui moi disney world euh, vous pouvez payer pour en fait faire un tour de c'est du pédalo mais en fait c'est Voiture. Les voitures que vous voyez à gauche en fait elles vont dans l'eau, c'est payant hein, mais euh, c'est assez original comme, euh, comme expérience. Je vous dis pas comme ils doivent rire les américains quand ils viennent à notre Disney Village à nous parce que eux c'est carrément une ville à part entière hein, euh, <rire> leur Disney Springs quand même. Dites vous qu'on n'a pas encore fait un quart de tout le truc et ça fait plus d'une heure que je suis ici. Et le Candy Coldron, c'est une boutique qui est très réputée pour la bouffe et qui est assez impressionnante. Regardez-moi ça. Et derrière, vous pouvez voir comment les gens travaillent. Nous sommes en train d'arriver au bout de la première partie, sachant que nous, on est arrivé en plein milieu de, de Disney Springs, donc ça veut dire qu'il y a toute la moitié, l'autre moitié qu'on n'a pas faite. Le truc, la marron que vous voyez juste au bout, c'est l'ancienne aire de jeux Disney que j'avais eu l'occasion de faire avant la fermeture définitive. Ça fait un sacré vite quand même, je suis assez perturbée. Bah donc on, du coup on a la réponse, ce sera un endroit réservé à la NBA qui va ouvrir à l'été 2019. Et en fait juste ici au bout vous avez le Cirque du Soleil. Pour vous représenter un petit peu la taille de tout ça. Voilà du coup un plan de Disney Spring. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, donc nous on a fait toute cette partie là. Et là il me reste ça à faire. Donc, là on repasse de l'autre côté pour pouvoir voir la suite de Disney Village. Ça c'est une énorme halle en fait où vous avez tout un tas de choses en rapport avec Disney. Et j'avais beaucoup craqué il y a deux ans dans cet endroit. Parce il y avait beaucoup beaucoup de chirurgie. Là on est sur la partie plus maison. Regardez ça, c'est l'espace de la boutique Vintage, j'adore, il y a tellement de jolies choses. C'est une robe monstre et compagnie. Un vrai coup de cœur pour cette robe-ci qui est sur le thème de It's a Small World, elle est magnifique. C'est quand même très très discret et j'aime beaucoup ses collections. Alors après c'est pas donné du tout mais c'est vraiment très joli. Vous avez même les robes euh, Haunted Mansion avec les accessoires, et tout, franchement c'est sublimissime. Et là on est à Trendy, une boutique que j'adore et en fait j'ai repéré un truc ici sur l'application Shop Disney Parks que je viens chercher en fait. Comme j'ai fait le tour de toutes les boutiques de Walt Disney World, bah j'ai presque acheté tout ce qu'il me fallait, sauf ce t-shirt que je ne trouve nulle part ailleurs en fait. C'est lui que je suis venue chercher, il est trop beau Beaucoup trop chou. On a aussi ces énormes endroits en fait remplis de pins pour les fans qui peuvent donc faire autant de pin trading qu'acheter tous les modèles disponibles. Ça c'est le genre de boutique que j'adore parce que c'est Noël toute l'année à l'intérieur. Et celle-ci elle est vraiment très très grande en plus. Regardez-moi la beauté de cette boutique. Magnifique. Regardez-moi le coffret de ouf, The Mansion, j'adore. Il y a beaucoup de merchandising également de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très très cher, donc du coup moi j'en prends pas, mais euh, il y a vraiment de très très belles choses. Donc là, on a une boutique de design de t-shirts et des oreilles ça vous permet de tout personnaliser en fait c'est là que j'avais fait personnaliser mes oreilles il y a deux ans et vous pouvez tout choisir en fait sur ces petites bandes juste ici du coup ça peut donner par exemple ce genre de résultat vous pouvez choisir le design, l'écriture on est dans une boutique de collection et en fait les mesures que vous voyez juste ici font ce genre de dessin donc vous avez un catalogue à disposition et c'est eux qui vous les ici et en plus vous me voyez faire en direct c'est trop cool par contre Disney avec les collectionneurs de Walt Disney World ils bliquent pas regardez moi la taille de cette boutique Voilà donc pour notre tour de Disney Springs, j'espère que ça vous aura plu la Pixie Army et ça vous aura permis de vous rendre compte des différences entre le Disney Village de Walt Disney World et celui de Disneyland Paris.